Salut gang, c'est Winman. on va regarder l'évolution de la grow avec mes deux lumières de la marque Vipar Spectra. Et voici mon jardin dans ma tente, 4 pieds par 4 pieds, avec les deux lumières de Vipar Spectra qui sont en fonction. On parle ici de la XS2000, superbe modèle, plus récent que la P2000 qui est son équivalent, deux tentes parfaites pour euh, la croissance dans une 4x4 et pour la floraison, ces lumières-là, ils euh, sont bonnes pour une 2 pieds par 4 pieds, donc une tente rectangulaire, donc une tente 2 pieds par 4 pieds, donc j'ai mis ces deux lumières-là là, vraiment pour combler euh, ma tente 4 pieds par 4 pieds en floraison. Donc, c'est très important. Une lumière ne serait pas suffisant pour la floraison. On a besoin de plus de lumière en floraison qu'en croissance. 21, 21e, 21e jour de floraison. Je suis très, très, très satisfait. Ah, je ne sais pas si c'est bon pour mon PVP, mon VPD. 24 degrés 55 il faudrait aller voir là, dans le tableau là sur internet faut faire attention avec ces fameux tableaux pour le VPD plusieurs versions euh, nous sont disponibles peut-être faire des doubles vérifications euh, vérifier votre, vos données de température et d'humidité sur deux et peut-être même trois tableaux différents sur internet je vous le dis euh, je ne sais pas si c'est des VPD qui ne sont pas pour le cannabis peut-être VPD pour d'autres sortes de fleurs, d'autres sortes de plantes mais c'est très important nous, euh, de faire des doubles vérifications pour les tableaux qu'on trouve sur internet qui nous indiquent les informations pour le VPD ça va bien avec le Glouki de Barney's Farm euh, vraiment très beau vraiment très beau et très gros donc, 21e semaine de 21e jour, 21e jour de floraison. Euh, les plantes, c'est terminé pour la croissance. Euh, les plantes se concentrent maintenant sur les cocottes. Les cocottes, c'est quoi? C'est les fleurs. Et puis, c'est ça qu'on va fumer. Euh, donc, les bottes vont grossir. Les arômes vont commencer à, à être de plus en plus prononcés. Mais c'est très important quand on est excité à, à découvrir des nouvelles arômes. N'oubliez pas, n'oubliez pas que l'arôme va changer au cours de la grow. Il va avoir des petites différences, il va avoir des petites modifications. Après le séchage, il y a la période de curing. La période de curing, très important pour enlever les petits goûts de, de, de gazon hein, qui, qui restent là dans, dans le goût du cannabis. Euh, on connaît l'étape du curing chez Windman on met le cannabis dans les pots maçons. On rouvre les pots maçons 5 minutes par jour pour faire circuler l'air à l'intérieur du pot maçon. Plus grosse grosse compagnie nous disent que deux semaines de curing est suffisant. Chez Windman c'est 30 jours. Chez Windman c'est 30 jours de curing dans les pots maçons. Ça fait une différence. Je vous le dis, ça fait une différence. Quand on fait pousser du cannabis dans une tente, 4 pieds par 4 pieds, euh, je ne fumerai pas tout ça en un mois. Et puis je vous le dis, mon cannabis que j'aime moins, ben c'est lui que je fume à la fin. Et vu qu'il reste dans mes pommassons plus longtemps, et bien, puis après deux mois, quand je roule mon maçon pour fumer du cannabis que j'aime moins, bien, il s'est vraiment amélioré en deux mois. Là. Je vous le dis, même si je ne l'ai pas ouvert à chaque jour. Donc, vu que les plantes ont terminé de grossir et que c'est seulement les cocottes qui commencent à grossir, on n'a plus besoin euh, de faire du low stress training. On n'a plus besoin de plier les branches. On n'a plus besoin de mettre les tiges en dessous du scrog. C'est vraiment euh, la hauteur maximale que mes plants vont avoir. Donc, je le répète, 21e jour de floraison. Pour ce qui est de la lumière, ici, c'est à 62% d'intensité. Qu'est-ce que ça veut dire, 62%? Absolument rien. Pour savoir à quelle température, quelle intensité mettre sa lumière, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre une application sur votre cellulaire, mettre votre cellulaire en-dessous de la lumière, à la hauteur de la cocotte, et puis vérifier le PPFD. Donc, je prends l'application qui est gratuite, PPFD Meter, M -E -T -R. ça donne une très bonne indication, même si un appareil euh, fait pour ça coûte 500$. Un appareil euh, fait exprès pour vérifier le PPFD à la perfection coûte 500$. C'est sûr que peut-être qu'une application qui est gratuite doit être moins euh, accurate. Euh, doit être moins euh, juste. Hein? Comment ça, curate en français? Doit être moins euh, précis. Peut-être être moins précis. Mais vous savez, je peux pas croire que je, je suis québécois francophone, n'inquiétez-vous pas. Euh, je parle trop anglais à Montréal, j'imagine. Écoutez, euh, donc présentement, on n'a plus besoin du Scrog pour euh, mettre les tiges en dessous. Mais on va utiliser le Scrog. Pour supporter, commencer à vérifier les, les plans qui vont peut-être être un peu pesants, un peu lourds. Peut-être utiliser un deuxième Scrog. Euh, le premier Scrog, on l'a utilisé, mais je vous le dis, ça c'est un, un trop gros Scrog. Les carrés sont vraiment trop gros. Euh, je suis vraiment surpris de, de, de l'apparence de cette grow. Euh, elle avait vraiment parti là, en cul de poisson. Euh, jamais j'aurais pensé être capable de remplir la tente. Euh, donc, le scrog est trop gros. Ce genre de scrog-là est supposé être le deuxième scrog plus haut. C'est ce type de scrog qui, qui supporte les cocottes pour pas que ça tombe. Le premier scrog oh, plus bas est supposé avoir des plus petits carrés pour qu'on puisse, pour qu puisse mieux, mieux séparer la plante. Donc, euh, hey, j'aurais pu faire un, un meilleur travail que ça. Là. Mais ce n'est plus, plus le moment de remplir les carrés. Euh, je vais peut-être faire un petit changement. Mais je ne vais pas faire de dégâts. Là. Je ne vais pas briser rien. Et là, là, là, là. ça serait pas supposé, supposé d'être déjà fait, ces étapes-là. Euh, ces carrés-là devraient être euh, remplis. Donc, euh, ma lumière ici est en diagonale. Euh, C'est vraiment pour le PPFD c'est vraiment euh, mon pink est c'est vraiment plus bas j'ai mis un, un bucket pour euh, le mettre plus, plus élevé mais euh, le pink vraiment un indica on sait que les indica poussent vraiment plus bas euh, que les Sativa là vous allez me dire est-ce que les autres plants ce sont des Sativa non c'est plutôt des hybrides donc vraiment entre les deux vraiment très satisfait de cette grow avec les deux Vipar Spectra euh, la raison je commence à aimer pas mal les arômes des deux plans en avant. Alors, on a un doji et puis on a un GMO Animal Cookie. Vraiment, là... Écoutez, c'est... Je sais je sais comment vous le dire. Ça goûte le mint mélangé avec du beurre popcorn. C'est pas l'idéal. Ça me lève le cœur un peu. J'aurais aimé ça que ça goûte juste le gélatomint. Même si ça s'appelle si du GMO Animal Cookie. Mais encore une fois, on est loin. On est loin de la fin. On est seulement à la 21e journée. On s'enligne vers 63 jours, 70 jours. Ce n'est pas le nombre de jours qui va, nous faire le, qui va nous déterminer le moment de couper les plans. Mais la façon de savoir, c'est quand le moment exact. C'est quand le bon moment pour couper nos plans. En regardant les trichomes avec un microscope. Et quand le microscope nous indique, nous indique que les trichomes, euh, que les trichomes, je vais faire une petite lumière en plus. Quand on a 25%, 33% de trichomes qui sont euh, ambrés, qui sont euh, un peu plus euh, brun, pâle, beige, ambrés, donc, 25%, 33%, ça commence à être le moment là, de couper les plans. Donc, euh, le microscope, je ne souviens plus. Là, je pense que c'est 20 Je ne voudrais pas vous dire en erreur. Eh bien, on, on, on l'applique sur la cocotte. Et puis, on regarde ici. Et puis, on va voir les trichomes. C'est le fun. Vraiment, une grosse différence d'un plan à l'autre. Donc, euh, les trichomes, hein, c'est les, les, les petites têtes... Euh, Blanche sur le dessus, sur les cocottes. Et c'est quoi les Ben C'est à l'intérieur de ces petites boules de jus-là. Je sais pas comment dire ça. Qu'il y a les cannabinoïdes. Tous les THC, CBD de ce monde se retrouvent dans les... dans les. Dans les. Dans les. Dans les. En tout cas, les cannabinoïdes et les terpènes se retrouvent dans les. My God! Oui, non, ça fait 50 fois, je le dis le mot. Les trichomes. Les trichomes. On regarde les trichomes. Les cannabinoïdes sont dans les trichomes. Les terpènes sont dans les trichomes. Donc à 25% de trichomes, 33% de trichomes, un trichome sur 3, un trichome sur 4, c'est le moment de couper le plan. Donc, 21e jour de floraison, ça va très bien. Euh, je donne 2 litres d'eau avec des nutriments quand c'est le moment, quand le pot est, est léger. Euh, quand il y a un plan que je vois que les... Bon, je vais toujours finir la vidéo parce que là, ma lumière va bientôt s'éteindre. Donc, donne un pouce, écris un commentaire, va t'abonner sur mon Instagram et abonne-toi. Active la cloche sur YouTube. GMO Animal Cookie, Doji, Pink Kush, Kusha kush, kush, kush, kush, Gluki. Bye gang.